Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fate UHC. Aujourd'hui la biche technique va être de sortie. Alors attachez votre ceinture et c'est parti. Et c'est mon ultimate qui a été lâché. Salut euh, Salut oh, Salut Ça va et toi C'est qui bah, C'est qui l'autre le... qui parle C'est Neiko C'est Byslide. Ah oh, c'est Neiko Focus Neiko. C'est qui Ah il a oh. pu Hit 19 HP non, je Hit Ok euh... Alors qu'est-ce qu'on peut faire là C'est bon normalement on gagne le fight là ah, Je te dis pas J'utilise mon okay. ulti c'est bon Vas-y vas-y bah, avance avance avance okay. avant avance j'utilise dis Mais mets ton ulti Vas-y recule recule recule recule recule okay. Oh Attends j'arrive C'est toi qui dois aller sur le master Hey tu me tueras pas Putain comment tu ah marches non ah derrière moi on kill euh, oh, c'est quoi ça Y'a un mec invisible là qui me tue C'est quoi ça Pourquoi y'a l'autre assassin derrière moi là T'es où Attends attends fais gaffe Y'a y a, y a une autre team les gars Ah oui attends je... Ouais je, je me tire je me tire Y'a un mec invisible gros derrière toi Y'a un mec invisible derrière toi là attends. passe moi des gaps ouais, Nico. Euh, j'en ai une gros euh, Ouais mais j'ai manqué j'ai 4 coeurs J'en ai plus du tout hein Tiens oh. Oh. Vas-y cours cours cours Attends, gros, bah. Euh... Bon, c'est bon. Hein. Mais quoi, tu, tu cours bizarrement Mais non, on peut plus, on peut on fight pas, on recule. Moi, en fait, moi, je suis ah, mais derrière vous normal. Ok, c'est bon, c'est derrière eux. Normal, oh, je, gros, eu, que que je cours bizarrement, oh, le, fight, le, fight, le fight. La situation est compliquée. Le seul fight qu'on a essayé de tenter, on s'est fait clean up. Malheureusement, on a déjà plus de heal. Il nous faut un kill. Vas-y, Tu veux pas fight, quoi Non, moi, je peux pas, pas fight, gros. Euh Bon, bon tu, es tu es pas. T'as combien d'heures Bah, y j'ai zéro gap. Bah, on, on, peut, on pouvait pas les tuer, gros. Bah, je sais pas, moi je tapais. Ah non, moi j'ai moi, essayé, mais on pouvait pas les tuer. On se faisait il y avait quelqu'un derrière moi, gros. Un invisible, il m'a oublié oui, mais à deux coeurs. Il là après. Faut juste qu'on. Court... Salut. Salut, salut, mec. Salut, Ça, mec. Salut, Ça mec. va cours, cours, cours, cours, cours, cours. Ah, je pense ah, pas T'inquiète, normal, normalement normalement je suis vie gros, je te dis pas. On va plus vite que hein. Ouais mais bon, on a. a T'es encore ton en te underpair euh... Euh, euh non. Un peu de boost si ça tu veux. De toute façon mais si j'utilise je meurs donc euh... Vas-y, viens, viens, cross avec moi. T'es sûr Ouais, son master il s'est barré. Il est là. Contre toi, contre toi, barre-toi, barre-toi, tu me relocques. Je vous parlais de biche technique et eh ben elle est là maintenant tout de suite. Ok, t'es prêt Je te... t as... T as... Non, assis, non, non, non, pas encore, pas encore, pas encore. Il vient de détruire mon monture. Avance, avance. T'es là Ok, tiens, je te passe tout mon ouais. dans stuff. Donne tes items aussi, il va 3 KB et tout. Je, je t'ai tout donné, vas-y. Tiens, 3 d'or et mes flèches. Vas-y, 300, 200, 200. Je te suis. J'aurais pas dû me tuer, pas. <rire> bon, ça, j'ai la gap. J'espère que Neko va arriver à en seulement morceau, j'espère, j'espère Oh Vas-y Neko, s'il te plaît, s'il te plaît Je déteste être dans les murs. Je déteste, je déteste les murs. Ah oh, J'aimerais trop prendre le spec Non mec Vas-y redonne tout Mec c'est tué pour avoir la gap hein Mais non, mais, mais t'as bien fait au final Vas-y viens Je te donne de le reste après juste. Je... Il, Il me faut, faut de l'eau De l'eau, des blocs et tout Tiens tiens tiens tiens Ah oh, trop bien C'est trop intelligent T'as encore combien de diamants Euh 6 C'est dommage bah, Du coup on peut pas recommencer Mais gros je me suis dit qu'on prend la gap hein. On va pas leur donner hein. Non mais t'as bien fait Tiens la knockback back tiens la back non, mais je l'ai Je l'ai oh, On l'a dupliqué Oh! donne donne Passe-moi oh. des flèches! Si si! Passe-moi des Femme flèches! Ça m'est donné, ça m'est donné, Du coup, attends, t'as encore le lèvres de monture? Oui! Moi aussi? Ah. Il y a des deux. Attends, tiens, est-ce que en tu peux contre... les inverser? Est-ce que tu peux les alterner? Bah, Passe-moi des steaks aussi! Non mais non, mais genre, est-ce que, est que tu peux, genre, poser les deux en même temps? Ah non, j'en sais rien, mais gros, j'ai 10 steaks, on va pas faire un truc pour le faire! Là par contre, gros, j'ai 4 coeurs moi, en gros! C'est dommage qu'on ait pas un tout petit peu de diamant, on, on le referait. Euh... Bah oui. Attends, Par mais gros, gros euh... tu, tu, peux, tu peux pas, genre, poser les deux oeufs Genre là, est-ce que je peux poser celui-là. Y'a un mec là. Ah, mais y'a l'église. Il est tout seul. Il a plus de maître. Vas-y, go, go, go, go. Il est tout seul. Vas-y, gros, le rattrape. Il cherche pas du tout. C'est Nono C'est Narco Mais pourquoi il parle pas Parle Chacal Ça sert à rien. Et c'est sur cette fin, certes triste mais très réelle, que ma saison de Faith UHC se termine. En tout cas, on aura bien rigolé. Et c'était plutôt cool de faire un record avec Neko, surtout que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. On aura utilisé un maximum le scénario. Certes, si parfois c'était pas utilisé à Bon escient, bah au moins on l'aura utilisé. Hein. J'ai essayé de rendre cet épisode final un peu épique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez kiffé, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, comme vous faites d'habitude quoi. Et d'ici là, mesdames et messieurs, on se retrouve toute la semaine en stream. Et samedi prochain pour une nouvelle vidéo, mes chers compatriotes.